C'est d'abord Wills, donc c'est pas n'importe où, c'est à Forêt. Les plaques ont été, pour l'anecdote, faites dans cette commune de Bruxelles, euh, il y a 45 ans. Donc c'est une technologie locale. Euh, Aujourd'hui, avec la durabilité, c'est un discours qui n'est pas vide, évidemment. Euh, et puis aussi, c'est Wills qui a été fondé par un groupe d'enthousiastes, de d'amateurs d'art contemporain, qui avait déjà œuvré en 68 pour l'ouverture d'un musée d'art contemporain. Et d'art moderne avec Marcel Brotas. Où Marcel Brotas avait ouvert son musée pour discuter la nécessité, oui ou non, à Bruxelles, d'avoir un musée d'art moderne. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de musée d'art moderne parce qu'il a été refermé il y a une dizaine d'années, pour faute de moyens. Et donc, évidemment, si on fait une telle exposition, c'est aussi pour montrer au, texte, au contexte local que cette, ex, cette discussion d'époque n'est pas vide, mais que nous avons évidemment aussi conscience que nous nous trouvons dans une généalogie de ce maître, qui est Marcel Brotars et des gens qui l'ont entouré, qui ont fondé cette maison. C'est en fait une exposition qui était pour Wills inévitable, sauf que montrer de Marcel Brotars. Parce que, comme vous savez, il est mondialement connu, il a eu une réputation, disons, planétaire, tout a été, a été montré, comme on dit toujours, sauf des niches. Mais il s'avère que cette niche, donc les plaques en plastique et les lettres ouvertes, sont le groupe d'œuvres sur lequel il a le plus longtemps travaillé avec les films, comme vous savez, euh, et qu'il en a fait euh, 36 motifs, donc c'est énorme comme groupe. Il a fait ça plus longtemps que son musée, et en plus, il a investi énormément d'inventivité, parce que la poésie y est présente, le, le, le questionnement disons, de, de la signification, de la littérature, des médias de masse. Donc en fait, on y, on y retrouve tout le panoplie des, des, des choses auxquelles Marcel Brotas a touché, euh, de, disons de, de depuis sa jeunesse, depuis les années 40, jusqu'à sa mort. Donc c'est une, une série qui est aussi très généreuse vis-à-vis d'un -vis grand public qui est, a besoin et qui veut connaître Bretas, mais avec les moyens de bord, donc on n'a pas de musée, n'a plus accès à son travail de l'artiste le plus disons important de l'après-guerre belge. Donc c'est pour ça que nous nous sommes, avec la famille, la succession Marcel-Brotas, mis d'accord que nous allions faire l'inventaire de toutes les plaques, parce qu'il y avait beaucoup, de, beaucoup de, disons, de, de zones grises encore dans l'historisation de, de ce groupe, et qu'en échange, il allait nous mettre à disposition de grands groupes de plaques. Donc vous voyez, dans cette salle, nous avons sept fois le même motif. Vous savez, c'est une série qui était pensée être multipliée de façon illimitée pour démocratiser l'art, mais 68. Donc, cette plaque particulièrement, cette plaque-ci, une autre, allait être multipliée infiniment. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont été produits parce que de ces moyens étaient limités à l'époque. Les plaques en plastique, s'avère-t-il, sont pour des jeunes artistes encore aussi actifs et aussi, euh, disons, euh, interpellants qu'en 68. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui, qui adorent cet aspect du travail de Brothers. et comme euh, on avait, euh, disons, dû conclure après l'exposition Le Musée Absent, dans lequel on avait figuré trois, trois plaques en plastique, qu'en fait, cette liste et cette étude n'avaient pas été faite. Elle avait été commencée dans les années 80, mais elle n'avait jamais abouti. Et comme donc on on, c'est vrai que nous avons pris un an et demi de retard, mais vous savez pourquoi, le Covid nous a évidemment tous scotchés chez nous, mais ce qui a permis évidemment d'approfondir énormément euh, l'inventaire, de trouver des choses qui étaient euh, des non-dits, des choses euh, inconnues. Euh, des dessins, mais aussi euh, une interview par exemple de la RTBF qui n'a jamais été publiée, etc. Donc euh, le catalogue a pris 80 pages de plus grâce à COVID. Grâce à la succession, nous avons pu reconstruire une exposition à Bruxelles qui très très peu connu de 68, euh, enfin 68-69, et donc euh, voilà, euh, on montre non seulement au public le plus large possible ce que veut dire Marcel Brotas mais aussi aux spécialistes mondiaux, on montre quelque chose dont il n'avait pas encore connaissance. Ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.